Dans la vidéo sur Sozopol, je parle souvent de la vieille ville. Je dis la vieille ville au lieu de la vieille ville. Donc c'est le i en fin de mot qui est relâché en français canadien québécois. Donc ville devient ville. Je dis aussi qu'il y a la bonne cuisine bulgare. Cuisine, cuisine. Euh, on en profite, on en profite, on en profite. Je parle aussi des figues, les figues les figues et des ruines, les ruines, les ruines et je dis que Sozopol est une belle destination touristique, touristique, touristique, voilà!